Bonjour à tous, bienvenue sur Phonetics, l'émission qui vous apprend à parler correctement en anglais. La dernière fois, souvenez-vous, on avait vu qu'il fallait dissocier la graphie, c'est-à-dire la façon qu'on a d'écrire un mot, de la phonie, c'est-à-dire la façon qu'on a d'écrire un mot. On avait vu aussi les différentes voyelles phonétiques anglaises et comment les prononcer. Cependant, il y a aussi une autre chose à savoir concernant les voyelles phonétiques anglaises. Et du coup, aujourd'hui, on verra la différence entre une voyelle tendue et une voyelle relâchée. Alors, je vous vois tout de suite venir, hein. ne pensez pas du tout qu'une voyelle tendue, ce soit ça et qu'une voyelle relâchée, ce soit ça. Non, c'est plus compliqué que ça. Alors, je tiens aussi à préciser que ça ne se fait pas forcément dans toutes les langues et que si ça se fait dans d'autres langues, ça se fait peut-être d'une autre manière. Donc, en gros, en anglais, une voyelle graphique peut avoir une prononciation tendue, une prononciation relâchée ou alors une prononciation totalement différente. Et cette question, vous voulez tous déjà posée. Je suis sûr que vous, vous êtes tous déjà demandé au moins une fois dans votre vie pourquoi on ne prononce pas le A de Kat de la même façon que le A de Kate. Non mais c'est vrai que là l'anglais il fait n'importe quoi, c'est totalement absurde. On a une lettre, et en fonction du mot, eh bien, elle change de prononciation. Non mais franchement, heureusement qu'on n'a pas ça en français. Hein. Ah bon On n'a pas ça en français Donc tu me dis comment tu prononces ce mot-là Et maintenant tu me dis comment tu prononces ce mot-là Ouais Et t'as pas remarqué que tu prononçais différemment le C à chaque fois Non Non. Bref, on va pas épiloguer sur pourquoi ça se prononce comme ça dans un mot et pas dans un autre puisqu'au final c'est le résultat de milliers d'années d'évolution de la langue et du coup, ben là ça s'éloigne de mon domaine. En gros, ce qu'il faut retenir concernant notre exemple de Kat et Kate, c'est que dans l'un des deux mots, le A aura une prononciation relâchée tandis que dans l'autre mot, le A aura une prononciation tendue. Maintenant qu'on a vu ça, essayez de deviner dans quel mot A a une prononciation relâchée et dans quel mot A aura une prononciation tendue. Je vous laisse un petit moment, essayez de deviner, je vous donne la réponse tout de suite. Si vous avez dit que le A dans cat a une prononciation tendue, eh bien vous avez tout faux. Oui, puisque en effet dans cat le A a une prononciation relâchée, tandis que dans Kate, forcément, il a une prononciation tendue. Pour faire la distinction entre les deux, c'est très simple, il suffit de voir que dans cat, eh bien notre mâchoire n'a pas trop bougé, elle est plutôt détendue, elle est relâchée, donc A a une prononciation relâchée, tandis que dans Kate, notre mâchoire a dû faire un peu plus d'efforts vous avez vu que c'était un petit peu plus tendu sur le a. du coup on peut dire que là le A est prononcé de manière tendue alors les prononciations tendues et relâchées on les a pour chaque voyelle mais ce qui est pratique c'est que pour une voyelle graphique eh bien on a forcément une seule prononciation tendue et une seule prononciation relâchée et si l'on garde notre exemple du A on sait que s'il est relâché il se prononcera forcément A et que s'il ne se prononce pas A, c'est qu'il est tout sauf relâché. Du coup, dans cette vidéo, on va passer en revue les différentes voyelles de l'alphabet et voir quelles sont les prononciations relâchées qui leur correspondent. Commençons forcément par le A. Tu aura une prononciation A relâchée comme dans les mots man, dam ou encore H. Donc là, on le retrouve, le A dans cat, qui est relâché. Attention aux exceptions, par exemple le A se prononcera O dans yacht ou encore O dans rough, et A se prononcera E dans thames, any ou encore many. Continuons ensuite avec le E qui aura une prononciation E relâchée, comme dans les mots pet, red ou encore fair. Attention là aussi aux exceptions, puisque le E se prononcera parfois I, comme par exemple dans... English, England ou encore pretty. Attention, ne dites pas à une fille qu'elle est pretty. pretty, woman, walking down the street, pretty woman. I, lui, aura une prononciation i relâchée, comme dans lake, sin ou encore mere. Et là, ça va, il n'y a pas trop d'exceptions notables. Le O, lui, aura une prononciation O relâchée comme dans Donkey, Soft ou encore Pound. Come on out, Attention là aussi, à pas mal d'exceptions puisque le O se prononcera OU par exemple dans Do Doomsday, Lose, sera aussi e dans accompany accomplish become come come calmly, comfort company compass sum some, Somerset Somerset stomach et aussi dans among conjurer constable dawn dawn front frontier honey london monday monetary money manga mongrel, monk, monkey, month, none, once, one, onion, sun, sponge, tongue, tongue, tonnage, one, wonder. Mais attendez, c'est pas fini puisqu'on le retrouve aussi dans above, covenant, cover, Covet, covet, covid, dove, glove, coven, oven, clover, shove, shovel, et aussi slovenly. On le retrouve aussi dans burrow, brother, color, dust, dust, dove. Doesn't mother nothing other smother through two pence worry et aussi love oui love c'est pas love c'est love